C'est un tam, tam traditionnel qui donne le coup de signal. Si ça, ça rentre ici, ça donne un coup de signal de mort. S'il mm. y a un décès dans le village, on vient, on utilise ça. Mm. Ah, C'est comme ça. Comment on appelle ça Mokoto Mokoto. Et le, le sang peut partir sur combien de kilomètres ah, C'est au moins. Un... Au moins à 10 km ou 20 km, ah hein, ah les villages environ, tous seront alertés à cause de ça. Ah ceux ah de Tukolaka, ceux de Minganga, ah hein, sauront toujours qu'il y a un décès quelque part. Donc, dans, dans ça, la, la bon... Likola, c'est le, le téléphone en fait Oui, c'est le téléphone traditionnel. Téléphone traditionnel. Voilà. Ok. Et pour les fêtes euh, Non, pas pour les fêtes. Ah les le retraits de deux ici, il y avait un décès. Ah on va faire un retrait de deux. On utilise ça aussi. Ah, non, ça, c'est souvent pour les deux, hein Et, et les le décès. Et les décès. Ah. Waouh. Mais ça, c'est déjà foutu Non, Donc, ce n'est pas foutu. Ce n'est pas foutu. Elle est très, très belle. Mm. On la laisse comme ça. Quand euh, on, on a besoin d'utiliser ça, on, on, coupe, on coupe un bananier comme ça, mm. deux morceaux, et puis on dispose ça là et on met ça en haut. Pour mm. hein? que le, le sang, là, puisse se ronfle. Le sang euh, deux troncs de bananier, hein. Non, deux troncs ah. de bananier, vous déposez en ah. forme de cal, puis ah. vous mettez ça. D'accord. merci beaucoup. Ça c'est la likoala, hein. C'est ah, oui, ça. La <rire> Ici nous sommes. où Nous sommes en bois. En bois. Oui. D'accord. Département de Pena. De la, la, la Licuala, oui, okay. district, district de Pena. District de Pena. Ok, C'est très bien, merci.